Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Bokeh. Nous allons vous présenter une fonctionnalité importante du point de vue RGPD. Il s'agit de la possibilité pour les utilisateurs de désactiver l'abonnement à toutes les lettres d'information. Sur la page opaque, en cliquant sur mon compte, les utilisateurs ont accès à leur fiche. On présente les euh, abonnements euh, courants aux lettres d'information et ils ont la possibilité sur cette page de cliquer sur « Ne plus recevoir de lettres d'information », ce qui désactive les abonnements à toutes les lettres d'information et donc ils ne recevront plus de lettres d'information à partir de ce, ce moment-là. Ils peuvent aussi le faire dans « Modifier mes abonnements Ils peuvent cocher ou décocher, je ne veux plus du tout recevoir de lettres d'information et à ce moment-là, si c'est décoché, ils vont être abonnés éventuellement aux lettres d'information sélectionnées. Si c'est coché, ils ne sont plus abonnés à aucune lettre d'information. Vous avez désactivé la réception des lettres d'information, donc je ne recevrai plus de lettres d'information. Quand je clique sur activer, je suis maintenant abonné à la lettre d'information. Au niveau du thème responsive, toujours dans mon compte, en cochant, en cliquant sur mes sélections, les informations sur les lettres d'information sont en bas de la page. Et là, je peux sélectionner pour pouvoir m'inscrire aux lettres d'information ou cliquer sur le bouton ne plus recevoir de, de lettres d'information. À ce moment-là, je ne recevrai plus de lettres d'information du tout. Vous êtes dés désinscrit de toutes les, lettres, les listes de diffusion. Et si je veux me réinscrire, si je veux pouvoir recevoir des lettres d'information, en cliquant sur ce bouton, je vais pouvoir faire un opt-in sur les lettres d'information qui m'intéressent. Nous espérons que vous avez apprécié cette démonstration et vous souhaiterons une bonne utilisation de Bokeh. A bientôt